Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être présents à ce débat. Euh, débat intitulé euh, Ressources pétrolières et minières euh, comment dépasser leur déclin euh, Et on a le plaisir d'accueillir euh, Marie-Claire Caïto, qui est euh, membre du CESE et membre de la CGT. Euh, et. Qui a beaucoup bossé, qui continue de bosser sur les questions énergie euh, et, et aussi les ressources en général et les questions industrielles, et qui a écrit un livre sur l'industrie il y a quelques années. Voilà. Et, euh, et Mathieu Ozano, qui est euh, président du Shift Project, euh, directeur du, pré, du, du Shift Project, dont le président est Jean-Marie Jancovici, euh, que vous connaissez certainement, et Peut-être aussi que vous connaissez Mathieu Osano, parce que là, vous avez dû l'entendre dans les médias. Et il est auteur notamment du livre hors euh, Noir, la grande histoire du pétrole. hors Noir, la grande histoire du pétrole. Et qui est considéré maintenant comme un classique euh, de, des livres sur l'énergie, qu'il est bon et qu'il faut avoir lu. Et qui a été traduit en 30 langues. Non, combien ah Oh ouais, ça fait déjà beaucoup en chinois et en anglais et euh, euh, voilà et donc euh, euh, donc Mathieu Ezanou est, est parmi nous donc c'est un c'est un best-seller hein, ce, ce livre euh, il est il est très connu et il continue d'être énormément lu et qui a euh, alors j ai, j ai, euh, le livre est sur la table euh, son dernier livre euh, Le déclin du pétrole hein, est et je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est une réactualisation du travail que fait Mathieu depuis des années avec des, des données réactualisées sur l'état des ressources euh, pétrolières. Alors, euh, on a voulu ce débat parce que euh, l'humanité a affronté plusieurs défis. A affronté, alors le, le, le défi qui est de plus en plus mis en, mis en avant, c'est le défi euh, climatique. Avec toute la transition énergétique qu'il faut assumer, qui n'est pas, euh, qui, qui pas simple euh, à réaliser, euh, les, le défi des pollutions globales, qui, indépendamment des, des émissions de CO2, il y a aussi les pollutions euh, de, de la biosphère qui, à cause de nos activités euh, euh, de production, nos modes de consommation, nos modes de production, c'est peut-être le deuxième grand défi de, de l'humanité, c'est-à-dire que même si on résout le problème climatique, on a encore ce problème de, de, de pollution. Et puis il y a un troisième défi qu'aura affronté affronter l'humanité, c'est l'épuisement des ressources. Et l'épuisement des ressources au, au sens large, à sa fois les, les ressources énergétiques, mais aussi les ressources métalliques et minérales. Et en incluant dedans euh, une, une de nos premières ressources, c'est-à-dire les terres agricoles, qui s'épuisent avec les rendements euh, qui baissent. Et ça, ce sont, pour moi, j'ai l'habitude de le présenter comme ça, trois. Euh, les trois grands défis de, de l'humanité euh, euh, auxquels il faudra faire face euh, et donc euh, voilà pourquoi on a fait ce débat là c'est parce qu'on parle peut-être pas assez de, de cette question là on parle pas assez de l'épuisement du pétrole en soi de l'épuisement des hydrocarbures et on parle pas assez de l'épuisement des ressources métalliques euh, en soi alors j'ai euh, euh, peut-être une première question à poser à mathieu aux anneaux euh, on a l'habitude de parler de pic pétrolier. Euh, ce pic pétrolier, de quelle nature il est Est-ce qu'il a déjà eu lieu euh, Et pourquoi, si jamais il a eu lieu, la production de pétrole continue d'être soutenue Comment il voit les 5, 10, 20 prochaines années en termes euh, de, de production d'hydrocarbures, de, pétrole euh, et gaz euh, Qu'est-ce que ça implique dans les transformations profondes, les chocs profonds que ça peut euh, impliquer Et puis là-dedans, euh, la contrainte climatique, est-ce que qu'on peut attendre l'épuisement des ressources pétrolières pour sauver le climat Ou est-ce qu'on est, qu est obligé d'anticiper euh, la baisse euh, de production de pétrolière Je propose de commencer par là. Petit, euh, petit programme pour commencer. Bon, ben, tout d'abord, merci beaucoup. Merci de me faire l'honneur de, de donner l'occasion de parler ici. Merci Amar. Bonjour Marie-Claire. On s'était pas croisé depuis quelques temps. Plus fort. Euh, alors, de quoi, de quoi on parle déjà D'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au pétrole Le pétrole, ça demeure aujourd'hui en quantité et en qualité euh, la première ressource énergétique mondiale. Ça veut dire, c'est la première euh, matière première qui nous permet de faire tout le reste puisque l'énergie c'est euh, la capacité à, à transformer, à déplacer, à transporter, à fabriquer, euh, même à recycler dès qu'il se passe quelque chose en économie, il y a de l'énergie qui passe nécessairement euh, dès que vous voulez effectuer une activité économique soit vous avez l'énergie adéquate, soit vous ne l'avez pas et à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire l'activité dont, euh, dont vous rêviez. Et parmi toutes les sources d'énergie, malheureusement aujourd'hui, et c'est bien le problème du climat, 80% de l'énergie, les 4-5e, ce sont ces énergies fossiles carbonées, responsables du réchauffement climatique, essentiellement. Euh, et parmi ces énergies fossiles, donc pétrole, gaz naturel, charbon, la première. Ça demeure le pétrole. C'est grosso modo un tiers de l'énergie, de toute l'énergie qui est mobilisée au quotidien dans toutes les activités économiques. Euh, le petit frère, le gaz naturel, comme vous savez, c'est des hydrocarbures. Donc, c'est à peu près la même chose, sauf que le gaz naturel, il est à, à, précisément à l'état gazeux, à pression et température ambiante. Mais chimiquement, c'est la même chose que du pétrole. Et, et, et on le trouve à peu près dans les mêmes endroits. Et puis, le dernier, c'est le charbon qui est, qui est le... Le, le, le père des trois, la, la, la plus ancienne et puis la plus nocive pour le climat. Mais si on se concentre sur le pétrole, qui est par excellence et en quantité la première source d'énergie qu'on mobilise aujourd'hui au quotidien, ben on, a un, on a évidemment le problème climatique dont une large partie de le, des gens sont maintenant conscients. Il y a un second problème. On a une seconde pathologie liée à notre dépendance au pétrole. C'est son caractère tarissable. Les énergies fossiles, elles sont carbonées, d'où le problème du climat. Et elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles existent en, en quantité finie sur Terre. Elles sont tarissables. Et sur le pétrole, c'est un sujet actuel. C'est un sujet d'ores et déjà. Alors, tu me posais la question du pic pétrolier. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais de quoi est-ce qu'on parle Le pic pétrolier, c'est le point fatidique à partir duquel... Euh, on ne sait pas compenser le déclin de tout un tas de champs pétroliers qui sont euh, ce qu'on appelle matures, c'est-à-dire euh, dont on a vidé la moitié du stock. Un puits mature, c'est quoi C'est un puits de pétrole dont on a sorti la moitié du stock et mécaniquement, mathématiquement, j'allais dire, sa production va décliner. Bon, ben, Aujourd'hui, sur Terre, il y a énormément de zones de régions pétrolifères qui sont dans ce cas-là. On a sous les yeux, avec la mer du Nord, un cas d'école, la mer du Nord, sa production a démarré dans les années 70, après les chocs pétroliers, au lendemain des chocs pétroliers. Elle est passée par un maximum en l'an 2000. Et depuis, cette production de pétrole de la mer du Nord, elle s'est effondrée. Elle est à peu près à la moitié de ce qu'elle était au moment du pic en l'an 2000. Alors, mais ça, c'est le destin de toutes les ressources qui existent en quantité finie. Leur production part de zéro. Elle passe par un maximum. Puis, elle décline. Et au niveau mondial, le pic pétrolier le pic du pétrole conventionnel. Le pétrole conventionnel, c'est le pétrole liquide classique. C'est les 4-5e de la production. Les 4 5 Et puis c'est le pétrole le plus facile. Ce que vous avez tous entendu parler du pétrole de schiste, des sables bitumineux. Ça, ce sont les pétroles non conventionnels, dont l'exploitation a, a, a, a pris son essor au cours des dix dernières années, pour précisément prendre le relais du pétrole conventionnel qui est passé par un pic. Alors la question à la question est-ce que le pic pétrolier est, est franchi Non, pour l'ensemble des sources de, de carburant liquide, de toutes les formes de pétrole. Par contre, pour le pétrole roi... Je ne sais, sais pas ce que je peux tirer euh, de cette intervention. Quelle leçon je peux en tirer Non, vraiment Je réfléchis. On en reparlera après. Euh, pour, le pétrole, pour ce qui est donc du pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique, les 4 5 de la production, le pic est franchi. Il a été franchi il y a 14 ans, en 2008, nous disent toutes les, toutes les sources de, de référence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la baignoire se vide d'un côté. Côté pétrole conventionnel, la production ne peut pas faire autre chose que décliner. Pourquoi est-ce qu'on est, -ce qu est certain qu'elle ne peut pas faire autre chose C'est qu'on connaît très bien l'état des réserves et l'état des découvertes. Or, ça peut paraître... Euh, c'est peut-être l'un des symptômes principaux euh, de l'évidence du problème, c'est que les, les, les pétroliers, et, et ce n'est pas un secret de polychinelle pour eux, c'est même un c'est un fait de la vie et qui plus est ancien, les pétroliers trouvent de moins en moins de pétrole conventionnel, et ce depuis un demi-siècle, de manière systématique, malgré les progrès techniques, malgré les investissements. Donc le pic pétrolier... Absolument. Et euh, vous me direz ce que vous avez pris au petit-déj petit Ça m'intéresse. Euh, okay. <rire> euh, voilà, alors c'est un moment fatidique qui a été franchi en 2008, au moment de la crise des subprimes, et je pense qu'il y a un lien d'ailleurs. Ce pic du pétrole conventionnel, que ne pourront compenser qu'un certain temps toutes les formes alternatives au pétrole, et ça, ça nous crée une seconde, à mon sens, seconde excellente raison. Euh, D'amorcer la sortie des énergies fossiles, il y a le climat, et si on ne le fait pas pour le climat, on risque d'être attrapé par une voiture balée, qui est les contraintes d'approvisionnement. Et l'Europe, je, je terminerai là-dessus parce que je suis trop long en cette introduction, mais il faut, faut bien se comprendre sur les termes du débat, qui est assez peu posé malheureusement. Euh, L'Europe est en première ligne face à ça. Pourquoi Parce que le pétrole, l'Europe, le, le, bien qu'ayant pris les engagements climatiques les plus, les plus audacieux du monde. Même si ça reste en parole aujourd'hui, très peu suivi des faits, est cerné et entouré par des ressources qui sont en déclin. J'ai cité la mer du Nord. Le continent africain est passé par un maximum. Là, sa production est passée par un maximum en 2007. Donc l'Angola. Si vous avez des amis algériens, demandez leur. Ils savent tous que la production de la sonatrac, de pétrole, décline. Et ça a des enjeux, voilà, évidemment, pour l'Algérie, pour mais aussi pour l'Europe qui s'approvisionnent. Euh, la moitié de nos approvisionnements viennent de zones qui sont soit d'ores et déjà en déclin, comme la mer du Nord, comme l'Afrique, soit qui voisinent le déclin. Et là, le, le gros point d'interrogation, on y reviendra peut-être, c'est la Russie qui est euh, le plus grand producteur mature de l'aveu même du Kremlin avant la guerre. La Russie s'attend à voir sa production décliner. Et ça, euh, c'est vraiment... voilà, C'est une voiture balée. Si on réussit pas le tour de force d'arriver de, de, à nous passer d'énergie fossile, nous, les Européens, on est en première ligne parce qu'on est les premiers importateurs mondiaux euh, d'énergie fossile en général et de pétrole en particulier. Voilà. Merci Mathieu. Euh, mais alors, Au regard du tableau que nous dresse euh, Mathieu Osaneux, euh, est-ce que bah, ça, ça a des implications fortes dans la transformation sociale de nos modes de production euh, et de consommation euh, peut-être qu'à la CGT, vous avez euh, réfléchi à ces questions-là. Le 16 doit produire, 16 doit produire, euh, euh, produit pas mal de travaux là-dessus. Donc, que, quelle réaction euh, tu as, Marie-Claire, euh, Kaito, par rapport à, à ça Oui, mer merci Amar. Euh, déjà, peut-être, si tu me permets, euh, commencer par euh, ce, que tu, ce que nous dit la guerre en Ukraine. Parce que, euh, aussi bien, la crise du Covid... Elle avait mis en évidence les, causes, enfin, les conséquences de la désindustrialisation massive de la France. On avait vu hein, pendant la crise du Covid qu'on était incapable de produire des masses, des tests, des vaccins. C'est-à-dire qu'on était un pays qui avait quasiment plus d'industrie. Là, la crise avec la guerre en Ukraine nous montre comment l'énergie, euh, l'accès à l'énergie conditionne la souveraineté des nations. Et je pense que c'est une question vraiment importante. Alors, c'est des choses qu'on savait avant. Mais là, on le voit encore plus aujourd'hui. L'accès à l'énergie, c'est la souveraineté et la puissance des nations. C'est à dire quand tu n'as pas d'énergie, comme a dit Mathieu tout à l'heure. De ben, toute façon, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas te transporter. Tu n'as plus d'économie. Donc, c'est vraiment une question qui devient centrale. Alors, je pense d'ailleurs que les États-Unis l'ont compris depuis longtemps euh, parce que quand ils utilisaient beaucoup de pétrole, ils sécurisaient leurs approvisionnements militairement. Euh, on a, tend on a euh, toujours tendance à dire, ce qui est vrai, que ben, l'énergie, c'est aussi la guerre. Hein, C'est-à-dire que très souvent, pour posséder l'énergie dans les pays qui en, qui en possédaient, eh bien, ça leur a amené la guerre et non pas la richesse. Euh, donc euh, les états unis avant, sécurisaient leurs approvisionnements de pétrole, entre autres, militairement. Et puis, il y a eu un tournant. Tu en as un petit peu parlé, mais quand ils ont commencé à produire du gaz de schiste... Alors le gaz de schiste, je rappelle ce que c'est. C'est quand même du gaz qui est produit à partir de la fracturation hydraulique, donc c'est quelque chose qui est interdit en France, et donc qui après euh, est liquéfié, ce qu'on appelle le GNL, et qui part après euh, dans des bateaux euh, pour être acheminé ben là, au plus offrant, contrairement au gaz conventionnel, qui passe souvent par des gazoducs avec des contrats entre États. Euh, là, avec le GNL, on passe avec des contrats entre des entreprises privées, des méthaniers, et euh, qui va à celui qui paye le plus. On a vu encore récemment euh, des métaniers qui changeaient de direction sur l'eau parce qu'ils avaient une offre qui était plus importante que la, la première offre. Voilà, C'est-à-dire que c'est vraiment du marché du court terme. Donc aujourd'hui, il faut que je pense que qu'on euh, qu réalise qu'on est en train de rentrer dans un tournant géopolitique majeur. C'est-à-dire que l'Europe est en train de s'arrimer aux États-Unis, qui a ouvert les vannes de, de gaz de schiste et de GNL. Et du coup, la Russie eh bien, elle va se tourner vers l'Asie. Donc il va y avoir un petit peu de différentes plaques géographiques qui vont se passer au niveau de l'énergie. Donc c'est vraiment un. Un tournant qui est important. Et aujourd'hui, euh, dans le débat, la sécurité énergétique, malheureusement, elle éclipse le débat climatique. Alors que tous les climatologues le disent, et tu l'as rappelé, Mathieu, mais on voit bien aussi les, les présentations qu'a pu faire Valérie Malson-Delmotte récemment. Euh, on a 5 ans pour éviter des catastrophes majeures. Quoi. Donc ça, ça ne peut plus attendre. Les questions climatiques environnementales ne peuvent plus attendre. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Euh, et ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Euh, les activités militaires sur la planète étaient responsables de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est quand même pas rien. Donc euh, oui, on, on est devant une situation, j'allais dire, qui n'est pas simple. Parce que ça veut dire qu'il faut répondre aux besoins des populations. Et ça, peut-être qu'Amar le dira après, mais je veux dire... Euh, parce que l'énergie, c'est le développement quand même. Hein c'est grâce à l'énergie qu'on peut se soigner, qu'on peut se cultiver, euh, qu'on peut y compris avoir une mobilité donc il faut répondre aux besoins d'une population il y a quand même beaucoup de populations dans le monde qui n'ont pas encore cet accès à l'énergie et qui du fait ont des espérances de vie plus courtes d'ailleurs tout en prenant en compte les défis qui sont posés du réchauffement climatique et ça on a vu aussi les conséquences y compris chez nous maintenant avant, allez je dis comme ça ça nous inquiétait peut-être moins le réchauffement climatique parce que c'était en Afrique c'était parce que les migrations climatiques elles ont commencé depuis un certain temps déjà il y a déjà des, des, des gens qui sont obligés de migrer parce qu'il y a trop de flotte ou il n'y a pas assez de flotte. Mais maintenant, on se rend compte que ça vient un peu chez nous. Donc, on va peut-être quand même euh, commencer à s'en préoccuper. Donc, ça, enfin, c'est quand même un sérieux défi, quoi. Ça, ça veut dire qu'il va falloir... Alors, moi, je, je le dis comme, euh, comme on peut le porter, nous, à la CGT. Mais il va falloir produire et consommer autrement. Donc, c'est un véritable changement de civilisation auquel on est confronté. Alors, produire, consommer autrement... Mais il y a des tas d'idées quand même. Il faut regarder aux endroits où on utilise le pétrole, l'énergie, le gaz. Les transports, Les transports, on peut quand même faire beaucoup. Or, je ne sais pas si vous êtes baladé un petit peu cet été, mais souvent sur les autoroutes, il y a marqué « on va construire une troisième voie ». Et puis il y a une voie qui est pratiquement prise par des camions. Alors que ces camions, on pourrait très bien les foutre sur des rails et faire du fret de ferroviaire. Il y a l'isolation des bâtiments, il y a un consensus général pour dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire l'isolation massive de bâtiments, ça ferait des économies d'énergie, ça ferait de l'emploi, il faudrait former, développer une filière professionnelle. Par contre, oui, il faut, faut, faut débloquer l'argent pour le faire. Ce pas les gens qui sont déjà en précarité énergétique ou les HLM qui sont déjà en cessation de paiement euh, qui vont pouvoir le faire. Il y a l'aménagement du territoire. Il y a faire en sorte que les gens, ils n'habitent pas à une heure de transport et sans transport collectif parce qu'ils ont des horaires décalées de leur lieu de travail. Donc, C'est vraiment une réorganisation complète de la société auquel il faut penser. Et en particulier, en mettant au centre la question de la transformation du travail, qui est une transformation quasiment anthropologique, on le voit avec l'arrivée massive des nouvelles technologies dans tous les secteurs de l'économie, la question du travail, du collectif de travail et de l'humain, c'est une question qui devient vraiment centrale. Et donc on ne peut pas faire hein, sans, prendre en compte, euh, sans prendre en compte justement le travail, celles et ceux qu'ils le font, les travailleurs et les travailleuses. Et ça m'amène à dire que ces transformations-là elles ne pourront pas se faire d'une part s'il y, y a une question démocratique très forte. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit débattue, acceptée et portée par les personnes. Et puis il faut qu'il y ait de la justice sociale. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui ne peuvent déjà pas se chauffer à se serrer la ceinture encore plus, alors qu'il y en a qui gaspillent. Je veux dire, demander à faire des économies d'énergie, oui, mais pas. il y a 13 millions de précaires énergétiques en France. Donc il faut quand même, et ça c'est une question de, de justice sociale, commencer par les couches les plus favorisées qui, elles, gaspillent beaucoup. Alors après, il y a des tas de possibilités. Hein. La première chose, euh, y compris que nous, on porte à la CGT, c'est l'énergie, c'est un produit de première nécessité. Donc, il faut sortir l'énergie du marché. Il y a beaucoup aujourd'hui d'économistes, on entend beaucoup de voix qui disent c'est vrai, le marché, ça ne fonctionne pas sur l'énergie, en particulier sur le gaz et l'électricité, encore moins sur l'électricité qui ne se stocke pas et dont les prix aujourd'hui reflètent non pas la, le, le mixte du pays, mais une partie qui reflète le prix du marché et donc le prix du gaz qui est en train d'exploser. Donc, beaucoup d'économistes, de politiques sont en train de dire « c'est vrai que le marché, ça ne fonctionne pas », mais ils ne remettent pas en cause le marché. Bruxelles est très dogmatique là-dessus. Le ministre de l'Industrie, il dit « qu'il faut réformer le marché, il faut améliorer le marché, il faut donner des meilleurs signaux au marché », comme si le marché, d'ailleurs, c'était... Non, il faut sortir ce bien commun de première nécessité du marché et il faut retrouver des services publics sur l'électricité, le gaz et sur le pétrole, c'est-à-dire sur toute l'énergie, il faut retrouver des services publics pour à nouveau avoir une souveraineté au niveau des nations. Et puis après, on peut établir des coopérations, bien entendu particulièrement en Europe mais dans le monde et puis des tas d'autres idées qu'on peut imaginer par exemple, aujourd'hui vous avez un OMC une organisation mondiale du commerce pourquoi on n'aurait pas une organisation mondiale qui prenne en compte les questions sociales et environnementales dans les traités internationaux donc voilà, des idées elles manquent pas mais je pense qu'il faut aujourd'hui dire qu'on remet tout à plat qu'on se re-questionne et qu'on fait un changement de modèle profond euh, merci Marie-Claire. Alors, tu, tu, on parle de changer nos modes de production et de consommation, tout remettre à plat. Euh, je sais que le Shift Project, il ne fait pas juste un travail de diagnostic. Il a, il a travaillé à des solutions. À, vous avez édité un livre récemment, le plan euh, d'investissement pour l'économie française. Je te laisserai dire le titre exact. Et euh, alors, euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, euh, Mathieu Comment vous, vous voyez le problème et les solutions qui, qui vont avec Oui, je souscris à à peu près tout ce que Marie-Claire a dit. Il y a, sur la partie euh, constat, il y a quelque chose qui est très important à comprendre. Euh, C'est que les énergies fossiles dont il convient de se passer d'ici une génération, pétrole, gaz, charbon... Je disais qu'elles euh, avaient deux caractéristiques embêtantes. C'est qu'elles étaient carbonées, d'où le réchauffement climatique, et qu'elles qu existaient en quantité finie sur Terre, et du coup qu'elles étaient tarissables. Et il y a une troisième caractéristique. Pourquoi est-ce que ces énergies dominent autant dans, euh, dans l'économie Eh bien parce que, pardonnez-moi pour le, le jeu de mots, les énergies fossiles, c'est des énergies faciles. C'est ce qu'on a de plus commode sous la main. Et c'est bien pour ça qu'elles sont archi-dominantes. C'est ce qu'on a plus commode sous la, sous la main et par conséquent, sans passer, c'est euh, quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui fait absolument consensus dès qu'on regarde un petit peu ces questions de transition énergétique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pratique, on s'organise pour avoir une société euh, dont les organes vitaux, le système de santé, le système de transport, tout ce qui fait qu'on fait société techniquement fonctionne et fonctionne bien s'organiser sans énergie fossile eh ben euh, ça commence par le constat que ça va être compliqué de faire autrement, plus compliqué si vous êtes que vous soyez euh, pro-nucléaire ou euh, pro-renouvelable euh, ou pro-quelques alternatives que ce soit au pétrole, au gaz et au charbon toutes ces alternatives ont en commun d'être, allez on va dire plus compliquées plus délicates à développer massivement d'où cette notion qui, qui, qui émerge très fortement, avec beaucoup de malentendus et beaucoup de sous-entendus aussi, qui est cette notion de sobriété. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de sobriété À cause d'un élément de base dans le diagnostic qui est que, techniquement, et c'est je pense un, un constat qui est, qui est largement objectivable, voire objectif, faire maintenir le niveau de consommation d'énergie qu'on a dans un pays développé aujourd'hui comme la France, en se passant de pétrole, de gaz et de charbon, c'est pas possible. Et c'est pas. Euh... En tout cas, c'est extrêmement extrêmement hardi. On le voit bien avec les limites. Euh... Bon, on va prendre deux exemples. Les limites de... du déploiement de l'industrie nucléaire en France, aujourd'hui, dans son renouvellement, ou. De manière, de manière symétrique, les difficultés qu'on a à euh, déployer au rythme souhaité les projets euh, d'éoliennes ou les projets de solaire. A ce titre-là, tout le monde est logé à la même enseigne. Toutes les alternatives au pétrole sont plus compliquées. D'où cette notion, et dans laquelle on peut faire rentrer, je pense, euh, un, un, un, effectivement, il y, y, y a un changement de contexte profond dans, dans la discussion politique. Euh, Qu'est-ce qu'on demande à l'économie concrètement, c'est de partir de ce constat, encore une fois, largement il y a très très très peu de gens qui sont euh, qui ne, de spécialistes en fait bon, je crois qu'il n'y en a même pas, qui ne sont pas d'accord avec ce constat que sortir du pétrole, du gaz et du charbon, ça veut dire faire maintenir euh, les, toutes les fonctions vitales qui nous permettent de, qui nous permettent de, de faire société avec beaucoup moins d'énergie encore une fois, qu'on soit pro-nucléaire, anti-nucléaire ou pro-renouvelable, ça ne change rien à ce, à ce point de départ. Donc c'est ça qu'on a essayé de documenter euh, euh, au Shift Project. Donc Le Shift Project, c'est un groupe de réflexion qui est une association euh, qui, qui, qui se donne pour vocation d'essayer de documenter les enjeux de transition énergétique. On n'est pas les seuls. Il euh, y a NegaWatt, il y a l'ADEME, il y a RTE. Il y a pas mal de, de sources en France. On a cette chance d'avoir une pluralité de sources. Alors, modulo quelques, quelques points de discorde, notamment la place du nucléaire. Au shift, on est, si vous connaissez euh, Jean-Marc Jancovici, puis euh, voilà, euh, on, est, on est plutôt pro-nucléaire, plutôt franchement pro-nucléaire. En tout cas, compte, compte tenu de ce que je viens de dire, il nous semble extrêmement délicat euh, de prétendre boucler l'équation de, de, de la sortie des énergies fossiles en faisant une croix sur le nucléaire. Et je crois qu'aujourd'hui... Euh, mais, enfin, voilà, on le voit avec la situation en Allemagne qui est obligée de relancer ses, ses centrales alors c'est plus compliqué mais disons que même les antinucléaires acceptent, ad, enfin, admettent que faire sans nucléaire ça suppose quelque part encore plus de sobriété dans la manière dont on s'organise collectivement donc nous on a essayé de documenter ça on pourrait en parler, Marie-Claire a parlé de la rénovation thermique des bâtiments de l'évolution de la mobilité au quotidien il y a plein de choses qu'on peut faire collectivement et c'est peut-être le point central c'est que en fait quand on parle de sobriété, on ne parle pas de demander aux gens qui ont rien ou pas grand-chose de serrer la ceinture, ce qui, est, ce qui serait inopérant et, et, et surtout obscène. On parle, quand on parle de sobriété, en tout cas nous au Shift, et je pense qu'on est, on est, on est, on est pas mal à se rejoindre là-dessus, on parle de s'organiser collectivement, s'organiser collectivement pour faire en sorte que les organes vitaux de la société continue à fonctionner Les transports, la santé, euh, l'agriculture, euh, peut-être même euh, la culture. Qu'est-ce que c'est l'humanité euh, Je ne sais pas si on, les générateurs ici électriques sont... Euh, si on est branché sur le réseau ou s'il y a des, des, des, des générateurs au fuel, ce qui n'est pas impossible. Je n'en sais rien. Je veux pas de... Mais voilà. Qu'est-ce que c'est que arriver à partager la culture aussi euh, euh, avec moins d'énergie C'est toutes ces questions-là qu'il faut arriver à se poser. Et il faut se les poser vite parce que que ce soit pour le climat, ou que ce soit pour faire face aux contraintes d'approvisionnement endémiques, à notre sens, qui vont arriver et qu'on va se prendre de plein fouet, euh, il faut euh, réfléchir vite et prendre les bonnes, les, les, les bonnes réponses. Et ça suppose de commencer par euh, bien poser ce problème. D'où cette notion de sobriété dans l'organisation collective. Euh, merci Mathieu. Alors Je, je, je me permets aussi de, de, de, de prendre la parole là pour... Euh... Pour dire un peu la vision, euh, les propositions euh, du Parti communiste, la revue progressiste est une revue à l'initiative du Parti communiste et on a beaucoup contribué aussi pour élaborer les propositions, notamment présidentielles, de, sur l'énergie. Euh, et euh, nous, on pense que, un peu, tu as cité les scénarios de, de RTE, on se place plutôt vers les scénarios euh, de type... Euh, qui conserve une part importante de nucléaire, parce que on rejoint RTE quand il dit par exemple que sans le nucléaire il va être très très difficile, on se multiplie les problèmes pour atteindre la neutralité carbone. Donc on peut très bien parler d'économie d'énergie, d'efficacité de, énergétique et puis de défendre un mix avec du nucléaire. Donc nous, notre credo, c'est qu'il faut continuer avec... Euh, le nucléaire, le développer aux côtés d'un développement massif aussi des énergies renouvelables. Et la raison pour laquelle on, on doit aussi développer les énergies renouvelables, euh, c'est parce que euh, il, faut, il faut augmenter notre production d'électricité dès maintenant. Euh, pour pouvoir justement se passer du pétrole, du gaz et du peu de charbon qu'on a en France mais il va falloir s'en passer les scénarios de RTE sont très très intéressants euh, de ce côté là, c'est un gros travail qui a permis vraiment d'éclairer les débats et qui... on est sorti euh, de, de la caricature ils ont été construits de manière collégiale c'est ça qui est intéressant c'est construits... peut-être la seule chance face euh, à cette tragédie climatique ou des limites physiques à la croissance à mon avis elle a le caractère il réside précisément dans le caractère largement objectivable de ce dont on parle. C'est rare en politique. C'est rare en politique. Qu'il y ait, euh, voilà, vérité euh, ici, euh, euh, est-ce que je suis pour euh, le mariage euh, homosexuel Disons, euh, je suis contre, tu es pour. Euh, on fait un vote et on voit qui a raison, mais on ne peut pas dire de manière objectivable qui a raison ou qui a tort. Quand on parle de technique, encore que peut-être que si, mais bon, euh, quand on parle de technique, on parle d'un champ qui est largement objectivable. Est-ce que ce que je voulais compléter rapidement sur ce que tu disais sur RTE, les scénarios d'RTE auxquels on a nous, euh, contribué, ils ont été construits de manière collégiale. Où il y avait des antinucléaires, il y avait des pronucléaires, et on s'est mis d'accord sur des constats qui ne qui sont pas, qui sont pas euh, moraux, qui ne sont pas idéologiques, qui sont en fait techniques. Oui, objectivement. Euh, du reste euh, Negawatt qui a, qui a été longtemps été le, le grand promoteur de la sortie du nucléaire et absolument ne disconvient pas du fait que, comme on l'a dit effectivement c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver si on, si on ferme des centrales nucléaires on peut y arriver mais il faut convaincre les françaises français qu'il va falloir faire avec, non pas avec un peu moins mais avec beaucoup moins euh, Voilà. et ça c'est intéressant c'est pas tellement euh, ce, que je voulais, ce, ce sur quoi je voulais insister c'est que d'un point de vue politique dans la situation nouvelle qui s'impose, il y a beaucoup de choses qui sont largement objectivables. Les euros, qu'est-ce que c'est que vaut la monnaie C'est une convention. Par contre, de savoir qu'un qu milliardaire émet des milliers de fois plus de CO2 qu'un SMICAR, ça c'est objectif. Euh, c'est objectivement un problème. Voilà. Alors, tu, tu parlais des milliardaires. Je voudrais rectifier une, une comment dire, une sorte, où on peut dire, une fake news qui est répandue un peu partout. Non, 65 milliardaires n'émettent pas autant que 30 millions de Français. Ils émettent à peu près autant que 100 000 habitants, ce qui est suffisamment scandaleux pour le dénoncer, légiférer et arrêter ça. Mais non, ce n'est pas la moitié des problèmes. Donc le problème, il est bien plus compliqué. On y a travaillé au Parti communiste. On pense qu'on va y arriver en développant, en maintenant la filière nucléaire, en, en développant les énergies renouvelables, aux côtés des de l'efficacité énergétique, d'un service public de, de l'énergie, en remodelant nos transports, la rénovation énergétique, etc. etc. On y a vraiment travaillé. On s'est inspiré de ce que produit le Shift Project, mais ce que produit aussi Sauvons le Climat, le MNLE, Progressis, et puis aussi les salariés, les salariés qui sont les premiers experts, on l'oublie un, un petit peu trop souvent. Euh, je voudrais passer la parole à, à Marie-Claire Kaito pour qu'elle nous dise un peu ce qu'elle pense de la politique énergétique actuelle, notamment dans les investissements en électricité. Est-ce qu'on est qu peut arriver à atteindre cette cible de la neutralité carbone alors, justement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. Il disait « c'est objectivable ». Tu as raison, Mathieu. Mais ce n'est pas parce que c'est objectivable que les politiques prennent les bonnes décisions. Je veux dire, ils ne prennent pas forcément les décisions de cette manière-là. D'ailleurs, quand euh, le Parti Socialiste a signé un accord avec Europe Écologie Les Verts à diminuer de 50% la part du nucléaire, il s'appuyait sur aucun scénario technique. C'était une décision purement politique. Alors après, bon ben, on peut le... Voilà, mais en tous les cas, ça s'appuyait sur aucun scénario. Et ça a quand même donné lieu à la loi de transition énergétique, qui aujourd'hui est toujours d'actualité, tant qu'elle n'a pas été refaite, pour laquelle la CGT s'est bagarrée contre. On a dit que c'était une loi qui, ne... enfin, qui était désastreuse, parce que, par exemple, elle préconisait, elle disait, euh, on va diminuer par deux la consommation d'électricité. Et nous, on disait, c'est pas possible qu'on diminue la consommation d'énergie, oui, mais la consommation d'électricité, non. Parce qu'on va avoir des transferts d'usage massifs, en particulier, par exemple, si on veut substituer une partie du parc thermique par du parc électrique. Parce que les nouvelles technologies, l'air de rien, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Parce qu'en France, on a une population en augmentation. Donc, euh, euh, je veux dire, faire des prévisions en disant qu'on va diminuer par deux la consommation d'électricité, c'est une imbécilité. On ne va pas y arriver. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, euh, là, il nous manque 10 gigawatts sur le réseau. Parce qu'on a fermé Fessenheim, et contrairement à ce que dit le président de la République, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de maintenance. La maintenance était faite, et la SN disait qu'elle pouvait continuer à fonctionner. Et parce qu'on a euh, fermé les centrales thermiques sans penser à mettre en place des nouveaux moyens de production. Et donc, aujourd'hui... Vous vous rendez compte quand même On était un pays, la France, qui était quand même exportateur d'énergie et d'électricité en particulier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va importer de l'électricité faite à partir du charbon en Allemagne. Je caricature un peu, mais pas trop. Et on va importer du gaz fait à partir de gaz de schiste aux états unis Mais comment en est-on arrivé là Est-ce qu'à un moment donné, on se pose et qu'on demande quelles sont les politiques qui nous ont envoyés dans le mur parce que très franchement, c'est une situation. Donc, non, la, la, la situation. Moi, je, je pense que euh, on a des gouvernements, c'est pas que celui-là, mais celui-là, comme, comme les précédents, qui n'ont pas, d'une part, de vision industrielle. Ils ont laissé filer l'industrie. Euh, Ils ont laissé filer l'industrie en France. Hein. On est désindustrialisé de façon massive, et c'est très très préoccupant. parce qu'un pays qui n'a pas d'industrie. C'est un pays qui ne peut plus avoir d'économie. Hein. Je veux dire, on ne va pas vivre juste avec du tourisme ou des choses comme ça. C'est pas possible. Et l'industrie et, et l'énergie en particulier, ça nécessite d'avoir une vision à long terme, ce n'est pas euh, des taux de rentabilité à deux chiffres euh, le, dans six mois. L'industrie et l'énergie, il faut penser 10, 20, 30, 40 ans à l'avance. Et ce sont des, des investissements massifs, mais qui n'ont pas des taux de rentabilité tout de suite et parfois pas énormes. Voilà, donc on a des gouvernements qui euh, ben, ont la foi dans le marché et puis euh, font des politiques, il faut le dire très clairement, hein, pour les grands groupes et pour les actionnaires, et encore plus Macron que les précédents. Donc aujourd'hui, par exemple, le président de la République, il parle... Euh, alors moi, moi, je vais être très très claire, hein, je ne suis pas pro-nucléaire, mais je pense tout simplement que c'est impossible aujourd'hui de se passer une forme de production d'énergie qui n'avait pas de CO2. C'est impossible ou alors, effectivement, on ne fait plus rien. Alors là, on, on, on laisse les voitures, on fait tous du télétravail. Et encore, télétravail, ça demande quand même de l'électricité. Non, mais après, il faut, il faut quand même être un peu sérieux. Donc, je pense que si on veut effectivement... Parce qu'on on prend toujours l'exemple de l'Allemagne. D'ailleurs, il va falloir le regarder de près en ce moment. Hein. L'Allemagne, nous, on a, on a analysé quand elle a dit qu'elle allait fermer sa centrale nucléaire. Ça va conduire à émettre plus de gaz à effet de serre les, les, les antinucléaires, ou les gens nous disaient, oui, mais c'est transitoire. Alors, d'une part, oui, mais le transitoire, c'est un problème. Parce que le réchauffement climatique, c'est tout de suite qu'il faut agir. C'est un paquebot. Plus on attend, plus c'est compliqué. Et plus on saute des étapes, et moins on y arrivera. Donc déjà, dans ces questions-là, je pense qu'il y a une question de temporalité très importante. On ne peut plus se permettre de dire, on arrête une forme de production d'énergie d'électricité qui n'émet pas de CO2 pour en prendre une autre qui émet du CO2. Ben non, ce n'est pas faux. Alors, on va en parler dans les questions. Le nucléaire émet quand même beaucoup moins de CO2 qu'une centrale à charbon. Alors, on est d'accord. Oui, je fais un peu un raccourci. D'accord. Si on fait le cycle complet, on est d'accord. Mais les chiffres sont quand même sans appel. Il vaut mieux faire pour le climat pour le climat, du nucléaire que du charbon. Or, l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Nous, ce qu'on avait dit, c'est que la politique allemande va la conduire à être très dépendante du gaz, et du gaz russe en particulier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils faisaient des gazoducs, et que le Schröder, il était dans l'administration de Gazprom. Ben, aujourd'hui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ils vont être obligés de retarder euh, l'arrêt des centrales nucléaires, et ils rouvrent des centrales à charbon. Il n'y a pas d'autre solution. Ou, arrête, ou alors, on arrête l'économie du pays, hein. Et pourquoi la France, elle essaye aussi de soutenir l'Allemagne C'est parce que l'analyse qu'ils font, c'est que si la chimie allemande s'arrête, nous, pour notre industrie, ça va faire une catastrophe. Donc oui, la question d'avoir euh, un, un mix énergétique le plus vertueux possible, c'est-à-dire le plus bas carbone possible, je pense que c'est essentiel. Après, juste un petit, petit mot, ce que tu as parlé de la question des, des métaux, que je pense qu'effectivement, cette question des métaux, elle est en train de devenir cruciale et en particulier, bon, on parle des terres rares mais des métaux stratégiques Comme, euh, Teng Xiaoping disait à une époque on n'a pas de pétrole mais on a des terres rares mais voilà, mais ça devient vraiment euh, très critique donc c'est vraiment quelque chose au point de vue géopolitique qu'il faut regarder de manière très précise d'ailleurs il y a des pays, il y a des euh, grandes puissances qui vont dans certains pays justement parce qu'il y a du lithium parce qu'il y a du cuivre et ainsi de suite et c'est pour ça qu'il faut aussi transformer l'économie ça veut dire par exemple qu'il faut qu'on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire où dès le départ, on va penser comment on fait, avec de l'éco-conception, comment on va pouvoir tout de suite réutiliser la matière et faire une économie beaucoup plus... Et pour ça, il va falloir beaucoup de recherche. Et pourquoi je dis ça Parce que la France est très en... à la traîne sur la recherche. Alors, on en parle tout le temps du 3% de déficit, là, on sait qu'il est calculé sur rien, mais par contre, il y a un engagement de Lisbonne de faire 3% du PIB de recherche... Or, la France, depuis longtemps, elle a la traîne, elle doit être à 2,4 aujourd'hui, et d'ailleurs, tous les chercheurs alertent. Hein. Or, on sait très bien qu'avec les enjeux qui sont posés à l'humanité aujourd'hui, on a besoin de faire beaucoup plus de la recherche. De la recherche, d'ailleurs, dans les sciences dures, de la recherche aussi dans les sciences humaines et sociales. Voilà, on a besoin de faire beaucoup de recherche. Et donc, cette question des métaux, je pense que c'est vraiment une question à prendre au sérieux et à regarder ce que ça implique en particulier d'un point de vue géopolitique. Oui, merci Marie-Claire. Effectivement, la transition énergétique, ça va être de plus en plus une question de métaux. Si on veut développer aussi euh, les énergies renouvelables massivement, côté du nucléaire, ben, ça consomme plus de cuivre, plus de métaux euh, rares, stratégiques, des terres rares aussi. Et euh, euh, ça, on, va, on va passer d'une problématique de d'épuisement, de, de, de manque de pétrole et de gaz mais ça il faut l'anticiper à, à une problématique de manque de métaux est-ce que vous avez réfléchi à ça au shift project, comment, comment vous voyez les choses bah, je vais être court parce que ce serait intéressant de prendre les questions euh, en fait on, retrouve, on retombe exactement sur la même notion de sobriété c'est à dire que dans la manière dont on s'organise et, et dans les, dans les produits qu'on choisit de fabriquer ce que tu disais Marie-Claire sur l'éco-conception sur est, est, est évidemment un, un, quelque chose d'incontournable euh, mais c'est aussi dans les usages. La production mondiale de cuivre, on parle toujours des terres rares, effectivement, mais même la, sur, sur quelque chose aussi, je le dire, d'allié courant que le cuivre, c'est difficile de se passer de cuivre, quel que soit l'équipement que vous produisez, à partir du moment où déjà il est électrique, c'est un de nos meilleurs conducteurs et le moins cher. Euh, la production des grandes mines de, de, de cuivre au Chili est en déclin. Alors on part sur une électrification massive de nos usages, notamment la mobilité, et quelques-unes des plus grandes mines mondiales sont aujourd'hui en déclin. Donc on retombe un peu, il y, y en a d'autres qui vont ouvrir, mais on, le, le temps passe, et plus le temps passe, plus il est compliqué d'aller chercher des ressources abondantes, et pas cher. le problème que je décrivais sur le pétrole. Vous l'avez euh, sur euh, la bauxite, vous l'avez sur euh, les phosphates, vous l'avez sur le cuivre, etc., etc. Donc, ce, on rentre dans le monde qui a été décrit concrètement, euh, euh, de manière prophétique, mais parfaitement justement objectivable par le club de Rome en 1972. On, monte dans le, on rentre dans le monde des limites physiques à la croissance. Et du reste, le, le, le club de Rome posait le moment fatidique au début de notre siècle. On y est, on y est sur le pétrole, on a franchi le pic pétrolier, sur le gaz, les grandes mines, euh, quelques-unes des plus grandes mines mondiales sont en déclin. Donc il faut comprendre comment est-ce qu'on utilise la technologie, pas pour, pas pour maximiser, mais pour optimiser ce que l'on veut préserver dans ce que l'économie nous offre, pour jouir de la vie, voilà. Et donc c'est ça qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça que typiquement on a été très critique sur le développement de la 5G. La 5G, c'est intéressant, peut-être pour faire de la médecine à distance, pour regarder des vidéos de petits chars. Bon, vous voyez, prendre la main sur, prendre la main sur nos usages, se demander qu'est-ce qu'on demande à l'économie. Et si je peux me permettre, je suis censé être apolitique, mais se poser la question de ce qu'on demande à l'économie, c'est peut-être la question politique fondamentale à mon sens. Et peut-être là-dedans, il y a un creuset de renouvellement de la, de, de, voilà, de, de, des, des idéologies qui sont représentées ici. Euh, merci Mathieu. Euh, Marx distingue la, pour un produit la valeur d'usage et la valeur d'échange. Et il faut de nouveau promouvoir peut-être la valeur d'usage, c'est-à-dire la finalité de l'objet comment on le conçoit pour qu'il soit plus réparable, facilement réparable facilement recyclable ça se, de, ça se pense en amont et pensez aussi le, les usages et puis pensez aussi ce qui est utile, est inutile alors ce sont des débats pas faciles parce que tout est subjectif mais il faudra aussi avoir ces débats là, il y a, il y a des choses peut-être qui sont inutiles qu on, dont on peut se passer puis d'autres choses qu'on devrait euh, développer un peu plus et... Euh... En fait je suis objectivable, c'est ce que ça coûte collectivement. Les usages du numérique, aujourd'hui, on peut peut-être se mettre d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas tous vitaux ou pertinents. Les usages du numérique, c'est 10% de la consommation électrique en France. 10%. C'était zéro il y, a, euh, il y a 15 ans. Vous voyez, ça contraint... Plus vous demandez un système, plus vous augmentez de la pression dans la cocotte minute, plus vous arrivez à une cong... vous augmenter la probabilité que ça pète quelque part. Voilà. Donc, quelque part, l'écologie politique, c'est imaginer une navigation euh, salubre, sereine, euh, et, et en demandant pas trop à un système, en particulier en évitant les usages qui sont dispendieux et qui ne sont pas vitaux pour la cohésion sociale et pour, le, pour les équilibres euh, entre nous. Je, juste avant de passer pour les questions, à noter qu'au euh, Shift Project, vous intervenez souvent dans les écoles d'ingénieurs. Et ça, ça va être les nouveaux ingénieurs du futur. Ça va vraiment être des gens qui vont aussi penser euh, des systèmes euh, qui seront moins consommateurs en, en métaux, moins consommateurs en énergie. Et ça demande aussi beaucoup d'intelligence, de revenir sur des usages, de les penser. De le... Voilà. Donc ça, et l'éco-conception, l'économie circulaire, ça va vraiment être un secteur qui, ben, on l'espère. Euh, où les ingénieurs euh, travailleront de plus en plus. Euh, je signale juste les travaux d'Olivier Vidal, qui a beaucoup bossé. C'est un petit peu le Mathieu anneaux, mais de, des métaux. Et il a écrit un livre euh, qui est pas mal, euh, qui fait aussi référence, et qui a été un peu pionnier euh, là-dedans, sur cette question des métaux, où il a alerté sur le fait que, attention, on va, on va avoir une transition métallique, c'est aussi, enfin, ça va être la transition énergétique, ça va être un problème de transition métallique, et qui a essaimé, et, et maintenant, on commence vraiment à en parler, puis on, on fait un débat aujourd'hui, alors on, est, on ébauche un peu le problème, parce qu'on a un petit peu perdu du temps, mais euh, voilà, c'est une première. Alors, on va peut-être prendre des questions, on a une petite vingtaine de minutes, euh, je, euh, bon, ben, je vais distribuer en fonction de, et puis, hop, hop, voilà c'est peut-être toi la question trois, trois petites remarques par rapport à ce qui a été dit euh, sur les matériaux euh, il reste et c'est démontré que le nucléaire est quand même le moyen de production décarboné qui consomme le moins de surface, le moins de béton le moins de matériaux en général euh, ra ramené à la même production bien sûr une autre petite remarque on n'a pas du tout parlé de pilotable il n'y a quand même qu'un pays en Europe, je crois que c'est le Danemark qui a une proportion de 70 ou 80% d'énergie renouvelable, mais son pilotable, c'est les importations de ses voisins nordiques. Ça veut dire qu'ils compte sur les énergies pilotables de ses voisins pour faire face aux variabilités de, du solaire et de l'éolien. Et une dernière question. RTE, certes, a fait des projets qui se sont améliorés dans le temps parce que la contrainte gouvernementale s'est desserrée. Ce Il faut être objectif. Il y a un an, RTE était sous pression du gouvernement pour faire les scénarios, pour interdire certaines, certaines plages d'utilisation, par exemple, du nucléaire. Puis Sous la pression de Pompili, par exemple. Et depuis que le président s'est résolu à, à, à virer sa, couille, sa cutie, euh, la contrainte sur RTE s'est desserrée, mais quand même, mais quand même, le, le, le, la valeur de 50% est restée imposée et il a été interdit, ou RTE s'est interdit d'étudier des schémas, des scénarios avec plus de 50% de nucléaire. Et on ne voit pas pourquoi il l'a fait. Euh... Que la plupart de ce que vous avez dit, la plupart des choses que vous avez dites sont, sont exactes. Sur RTE, l'histoire est un peu plus compliquée. L'histoire est un peu plus compliquée. On l'a de très près. Je voulais juste mettre un bémol. Alors, au Shift Project, on est, on, est, on, est, on est plutôt pro nucléaire. Donc, je vais, je vais... ce que vous avez dit, typiquement, est, est, est tout à fait objectivable. La quantité de production électrique équivalente, le nucléaire présente des avantages en termes de sobriété, de foncier, de métaux, etc. Toutefois, toutefois. Euh, il faut quand même être vigilant, c'est pas on a perdu tellement de temps on a perdu tellement de temps dans la sortie des énergies fossiles que l'heure n'est plus à euh, euh, fromage ou dessert. Il n'y a, a plus d'alternative nucléaire renouvelable. Malheureusement, on s'est euh, gâché la capacité d'avoir une alternative de ce type parce que euh, euh, les objectifs climatiques, d'une part, les contraintes d'approvisionnement sur le pétrole en Europe, d'autre part, obligent à développer tout ce qu'on peut. Et c'est un peu... C'est pas sauf qui peut, mais c'est... c'est Vraiment, il faut aller vite pour espérer avoir la moindre chance de produire suffisamment de quoi De capacité de production électrique décarbonée, qu'elle soit sous forme d'éoliennes, de panneaux solaires ou de centrales nucléaires. L'industrie électronucléaire française, c'est surtout elle qui a demandé à RTE euh, doucement les basses, parce qu'elle dit... Elle dit qu'on ne pourra pas sortir une paire de, de, de réacteurs OPR au mieux, et on sait qu'ils ont un petit peu du mal avec les délais, avant 2035. Si on ne fait rien d'ici à 2035, c'est cuit, c'est foutu. On peut prendre les accords de Paris et les mettre à la poubelle. Donc aujourd'hui, les antinucléaires, même Négawa, typiquement, on les connaît bien. Mettre, surtout au vu de la situation en Allemagne, dire « Attention, peut-être qu'il ne faut pas trop se hâter à fermer les réacteurs. » Et converse, conversement, nous qui sommes pro nucléaires, on dit « bah Et ça, c'est le caractère objectivable du problème. » Effectivement, on a besoin de capacités également massives euh, de production alors intermittente, pilotable, tout ce que vous voulez, sous forme, mais néanmoins décarbonée. On est dos au mur. On est dos au mur. Oui, et Bonjour. Alors moi, je suis un lecteur de la décroissance. Hein. Ça y est, j'ai lâché le mot qui, qui fâche. J'ai entendu parler du pic de pétrole et de Mathieu Zano depuis euh, une dizaine d'années, là, en me demandant est-ce qu'on a passé le pic ou pas. Et euh, en vous entendant, je me dis, mais enfin, vous avez l'air euh, sincère, conscient et tout ça, mais on a l'impression quand même qu'on est encore dans une sorte d'aveuglement. C'est-à-dire que vous dites, oui, bah, de toute façon, on ne va pas pouvoir se passer de la consommation d'électricité. En, en gros, hein, je caricature un petit peu. Et euh, on va pas pouvoir prendre les décisions qui vont avec. Et finalement, au-delà du avant le club de Rome, est-ce que c'était pas euh, des théoriciens de la thermodynamique comme Georges Esquieu-Rogan, par exemple, qui avaient raison En fait, est-ce que ce ne sont pas les partisans de la décroissance qui ont raison, au bout du bout, hein, malgré euh, qu'ils aient été probablement marginalisés pendant pendant des années, et la décroissance qui nous attend, est-ce qu'elle va être choisie ou est-ce qu'elle va être subie Et à mon avis, enfin, j'ai l'impression qu'elle va être subie, ça va pas bien se passer entre nous. Et qu'est-ce que vous en pensez Non, moi je veux bien dire un mot là-dessus. Euh, moi je ne suis pas pour euh, prendre le débat croissance-décroissance personnellement. Je suis pour le prendre sur quel mode de développement on veut, pour répondre aux besoins des populations, et en même temps aux contraintes données par le réchauffement climatique. Et donc, c'est quel mode de développement on met en place collectivement Alors, par exemple, il y, a des, il, y a des, euh, il y a des choses qui doivent décroître. Euh, les, les, les, les voitures automobiles, oui, ça doit décroître. Les camions sur les autoroutes, ça doit décroître. Les publicités, pour moi, qui bouffent de l'électricité, ça ne sert à rien, ça doit décroître. Non, mais je veux dire, il y a des, il y a des productions inutiles. Mais après, quand on dit « production inutile, ça, c'est un débat démocratique. Parce que moi, je dis, par exemple, la publicité. Bon, la publicité, je pense qu'on peut quand même dire que c'est assez inutile parce que ça fait que gérer des, dans la tête des besoins et des frustrations quand on n'arrive pas à avoir les objets, quoi. Non, non, mais, mais par contre, il y a des choses que certains peuvent juger inutiles que d'autres jugeront utiles. C'est un débat qui n'est pas simple. Quand on dit... Moi, j'avais regardé j'avais je, je euh, regardé à un moment donné, euh, il y avait une volonté euh, de François Brotte de faire une loi sur les tarifs progressifs de l'énergie. Et donc, il disait, euh, on va donner le premier truc euh, pas cher, et puis après, on, on payera en fonction de ce qu'on consomme. Mais par exemple, si on prend euh, l'exemple du chauffage, un chauffage quand on habite dans l'habitat collectif. Chauff... D'une part, on n'a pas la même perception euh, suivant qui on est. Moi, j'avais fait des études là-dessus. Les personnes d'origine africaine n'ont pas du tout la même perception de la chaleur que nous. Deuxièmement, si on est malade, si on est personne âgée ou si on est toute la journée chez nous parce qu'on est au chômage, on n'a pas les mêmes besoins de chauffage qu'une autre personne. Si vos voisins dans l'immeuble, y chauffent, ben vous pouvez chauffer moins. Vous voyez Donc faire ce type de loi, d'ailleurs, on on, la CGT, on a réussi à faire en sorte qu'elle ne sorte pas. Mais voyez, je pense qu'il faut quand même plus réfléchir collectivement et démocratiquement donc, à ces choses-là. Donc voilà, de quoi on a besoin comme, comme production utile Qu'est-ce qui doit croître par exemple, les services publics, il en faut plus. Donc, ben oui, c'est un secteur qui met être en développement. La santé, l'éducation. Donc, moi, je préfère le prendre comme ça. On doit croître dans certains domaines, décroître dans d'autres. Donc, c'est surtout quel développement on veut, dans quelle société on veut vivre après. Et après, effectivement, en fonction des choix qu'on fait, eh ben, il y a des moyens de production à mettre en place. Et moi, je fais partie de ceux. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense à la CGT, que si on veut diminuer de façon importante l'énergie, en particulier toutes les énergies qui émettent du CO2, en priorité, le pétrole, le charbon et dans une moindre mesure, le gaz, eh bien, il va falloir qu'on fasse plus d'électricité et d'électricité produite à partir et de nucléaire et de renouvelable, comme vient de le dire Mathieu. Vous bon, ben voilà. Moi, je suis femme d'achat EDF depuis que j'ai 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et entre deux, j'ai vu évoluer EDF, contrairement à certains. Et en 1974 à Rouen, on faisait déjà des délestages. Et je l'affirme, et, et, et c'est vrai. Vous pouvez le, le, le demander, vous aurez la réponse. Alors aujourd'hui, on parle de voitures électriques, mais vous prenez les gens pour des cons ou quoi Vous savez très bien que l'électricité, il en manque. Et au lieu d'essayer d'éviter les conneries, vous mettez des voitures électriques. Arrêtez, non. Arrêtez de nous prendre pour des cons, parce qu'on n'est pas des cons. Et on est comme vous tous, on sera emmerdé autant que vous, parce que moi en 1974, j'ai connu les délestages du 12 décembre jusqu'au 21, et c'était deux heures par jour. Alors il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bon, merci. Bon, on organise des débats, donc je ne euh, pense je, pas qu'on prend les gens pour des cons. Je, je tout sais tout pas. Euh, oui, oui, je sais pas qui, qui, qui est con dans l'histoire, qui est le con que vous visez, si c'est moi ou si c'est Marie-Claire. Ou... Euh, nous, on est très euh, sceptiques sur le développement de la, voiture, de la voiture électrique. Madame, on est très sceptiques sur le développement de la voiture électrique. Pourquoi je ne le dis pas ben, On l'écrit, a... alors, alors, il y a un petit livre euh, euh, qui, qui est pas le monde des 100 000 exemplaires qui s'appelle Plan de transformation de l'économie française et dans, laquelle, dans lequel, grosso modo, on dit que la voiture de demain, c'est un bus, c'est un vélo, c'est un vélo qui permet d'aller prendre le bus. Bon, bonjour. Un une autre question. D'accord. Euh... Donc ça rentre dans, dans la thématique de la sobriété. Euh, on n'est pas pour les SUV électriques avec un bonhomme dedans. Ça passera pas, je suis absolument d'accord avec vous. Dans le débat, je pense que tout le monde est d'accord, il faut partir des besoins qu'on doit satisfaire. Donc la question de la décroissance me gêne un petit peu quand même, parce qu'il y a 800 millions de personnes aujourd'hui qui sont limites au niveau de la faim. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de, du monde d'aujourd'hui qui ne. Qui ne qui n'a pas une vie décente et le, on meurt moins des guerres. Moi, je suis pacifiste, je suis au mouvement de la paix, on meurt plus de la faim dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il faut prendre ça en chose. Et donc, je voudrais aborder cette question-là des moyens. Vous avez abordé le problème de la recherche. Donc, je suis pacifiste et j'ai travaillé dans une université. On ne peut pas faire les, de voir, ne pas voir les questions, on ne l'a pas abordé du tout aujourd'hui, de quel monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, le monde dépense 2100 milliards de dollars tous les ans, tous les ans, pour construire des armes. Les états unis vont dépenser 1000 milliards dans les 15 années qui viennent pour construire de nouvelles armes nucléaires. Le gouvernement actuel est lancé dans un programme de modernisation des armes nucléaires pour 100 milliards sur 15 ans. Et quand on regarde qui travaille là-dessus, dans mon université, les trois quarts des électroniciens aient travaillé sur l'électronique de lancement des M51. Les chimistes sur les, le, les poudres pour les missiles nucléaires, les mathéux pour le cryptage des données, les informaticiens un petit peu aussi. Et dans le cas, dans l'autre côté, dans un autre campus, il y avait très très peu de gens. Ça s'est amélioré un petit peu, mais qui travaillaient sur sur l'électronique médicale. Mon idée, c'est que, mon, la question je voudrais qu'on déborde dans le monde d'aujourd'hui et dans un monde de coopération, on doit prendre en compte. Tout, pas simplement les questions de la France. Et c'est un changement de paradigme total qui met aussi les questions de la paix en plein cœur de la question de, de l'énergie. Et ce n'est pas un hasard s'il y a à peu près 70 scientifiques qui viennent de, de lancer, des, plusieurs scientifiques qui ont appelé ces questions. Les moyens, il faut les chercher aussi. Un changement des paradigmes du monde, des questions de la paix et de la guerre. Non, non, mais y a, y a, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, bien évidemment. Hein. Et ça, on peut le faire aussi en partant du travail c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de plus en plus d'avoir un sens à leur travail. Et on le voit bien, hein aujourd'hui, avec la façon dont on, dont on fait travailler les gens, en leur demandant de travailler euh, selon... C'est le gouvernement par les nombres hein, d'Alain suppiot C'est-à-dire qu'on leur demande de faire un travail. à un certain temps, ils n'ont pas le temps de le faire, ils travaillent mal. Et donc, du coup, eh ben, ils sont pressés après de partir à la retraite dès qu'ils peuvent, parce qu'ils en auront le bol. Mais du coup, si on redonne du sens au travail, est-ce que mon travail a une utilité sociale parce qu'effectivement, faire des armes, moi je suis d'accord avec vous, ça n'a aucune utilité sociale. Donc peut-être qu'on peut aussi l'attraper de cette manière-là par les collectifs de travail et par le changement du travail lui-même. Bien, je, je veux juste réagir au chiffre qui a été donné, 2000 milliards de dollars par an de dépenses pour l'armement au niveau mondial. À la dernière COP 26, euh, les pays euh, en voie de développement, ils réclamaient 1 000 milliards de dollars par an. Ils n'ont ils ont pas encore les 100 milliards qu'on leur promet depuis des années. Et ils disent, et ils ont raison, que ce n'est même pas 100 milliards qu'il faudrait, c'est 1 000 milliards de dollars. Donc euh, effectivement, il faudrait taper là-dedans et puis plus largement revoir les critères de financement au niveau du monde. La Banque mondiale, elle devrait financer, privilégier... Euh, des, des, des projets qui favorisent la transition énergétique le droit à l'énergie euh, les, les projets euh, euh, au niveau de l'agriculture, de l'habitat qui respectent aussi cette contrainte et qui répondent à ces besoins et on l'oublie souvent on parle de la, la consommation qui est vertigineuse de pétrole de gaz, de métaux etc et qu'il va falloir en, en sortir mais euh, c'est aussi parce que le monde se développe et qu'on a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, avec des contradictions mais c'est aussi ça Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle mais ça appelle à d'énormes défis parce qu'il faut continuer à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté mais il faut le faire différemment en respectant les contraintes climatiques et, et environnementales je veux juste terminer sur une chose, on a beaucoup parlé d'un tas d'associations. Euh, il y a aussi Sauvons le Climat, d'ailleurs j'en fais partie, et euh, Sauvons le Climat, qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là aussi, euh, et je vous invite vraiment euh, à aller regarder leurs travaux. On a vraiment des physiciens, des, des gens très sérieux qui ont bossé dessus. Je pense que Shift Project, vous regardez ça, vous regardez ça aussi avec intérêt. Et euh, Je pense que depuis une petite dizaine d'années, euh, il y a eu souvent le Climat qui a essaimé et qui a, qui a produit d'autres groupes qui ont travaillé sur ces questions-là. Et il faut quand même en parler parce que c'est injuste de ne jamais les citer alors qu'ils font un travail assez énorme. Et puis je vous rappelle la revue Progressiste, science travail et environnement, on essaye d'articuler les, les enjeux du monde du travail avec les avancées scientifiques et techniques et les, et les contraintes environnementales. On cherche à les articuler et ne pas les opposer. Et donc c'est un travail qu'on fait, on donne la parole à, euh, à, à, à des salariés, du monde du de travail, des scientifiques, etc. C'est tous les trois mois. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir la, la revue papier, mais c'est disponible gratuitement sur le site internet. C'est un service public pour l'ensemble de la gauche et au-delà, pour réfléchir à ces questions-là et sortir de ce que j'appelle, moi, les populismes, le populisme climatique, le populisme scientifique, et, et, et réintroduire de la rationalité, y compris à gauche, et surtout, je crois, à gauche, on en a besoin, euh, parce qu'on parce que a vraiment de, de gros problèmes de ce côté-là à éclairer ces enjeux-là de façon rationnelle. Merci pour ce débat. Merci, Mathieu, euh, d'être venu. C'était vraiment un grand plaisir. De, de, de te recevoir à la fête de l'humanité. Merci, Marie-Claire. Ah, T'es es une de la fête. Et, euh, et à très bientôt.